Bonjour, je suis Julien Inachen de l'association En Commun, membre de l'équipe des artisans du réménagement de la place du Marché d'Aigle, qui est l'une des quatre équipes concurrentes qui prennent part au concours de réménagement de cette place. Euh, notre équipe a ça de particulier, c'est qu'on euh, va travailler avec huit aiglons, euh, plus précédemment quatre aiglons et quatre aiglons de quatre générations différentes avec l'ambition de ensemble trouver la meilleure solution pour le futur de ce cœur de la ville d'Aigle. Pour ce faire, je vais passer tout de suite au tirage au sort qui a été euh, qui va être le tirage au sort de des candidatures qui ont été effectuées depuis le 20, euh, 20 de ce mois, le 20 avril. C'était assez court. Euh, mais ça devait répondre à l'exigence de calendrier de ce concours. Donc, le 20, à, mardi 20 avril, les candidatures ont été ouvertes. Et hier, le 29, euh, elles ont été fermées. Et nous, avons, on nous sommes très heureux d'avoir 23 candidatures pour 8 places. Et ce qui est très encourageant, c'est qu'une euh, grande diversité de générations a posé sa candidature, donc on pourra avoir un représentant autant homme que femme pour toutes ces catégories. Aujourd'hui, vendredi 20 avril, je vais donc tirer au sort ces élus qui vont euh, pouvoir participer avec nous donc, à l'équipe des artisans du réaménagement de la place du marché d'Aigle. Je vais commencer tout d'abord par les jeunes, et... jeunes aiglons. Euh, je vais peut-être dire leur nom. Donc, euh, au niveau des filles, il y a Élise Auriol en numéro 1, Aude Badan numéro 2 et Erika Favre en numéro 3. Donc pour la catégorie de 10 à 17 ans. Je vais donc procéder de la manière suivante. Je vais mettre une petite étoile avec chaque fois les trois numéros dans ces sphères que je vais ensuite mettre dans mon urne pour tirer au sort ici. Donc je vais effectuer tout d'abord le tirage au sort des filles et femmes de 10 à 17 ans qui va participer avec nous à l'équipe. Donc voici... Je mélange et j'en prends une qui va être le numéro 2 qui correspond à Aude Baden. Donc Aude Baden est la première tirée au sort pour faire partie de l'équipe. Au cas de problème de disponibilité, je vais tirer une deuxième personne qui pourra prendre sa place si elle n'est pas disponible. C'est donc le numéro 3. Erika Favre qui, en cas d'absence, pourra prendre sa place. Je vais remettre les trois numéros pour cette fois tirer au sort, non pas les filles, mais les garçons, les hommes de 10 à 17 ans. Alors, en numéro 1, on a Lucas Emery. En numéro 2, on a Nathan Impala. Et en numéro 3, Elias Janada. Donc, je fais la même procédure, pouf, pouf, pouf, et je prends celle-là. Ah donc, le jeune, c'est le numéro 1, Lucas Emery, qui sait qui sera membre de l'équipe. Je vais donc toujours tirer la personne qui le substituera s'il si est absent. C'est le numéro 2, Nathan Impala. Voilà, donc ça c'est les deux personnes qui ont été tirées au sort, numéro 1 et 2, voilà, parfait. Nous allons passer maintenant à la catégorie des 18-30 ans. Comme nous avons euh, deux femmes, je vais mettre donc le numéro 1 et le numéro 2. Dans ces Voilà. Alors, pour les noms, en numéro 1, de 18 à 30 ans, nous avons Justine Vasseur et en numéro 2, Sarah Bouc. Donc, mélangeons. Voilà. Donc, c'est le numéro Numéro 1, ici, qui est Justine Vasseur. Voilà. Et donc pour le numéro 2, euh, ça substitue en cas d'absence. Ça sera Madame Sarah Maintenant je vais tirer au sort l'une des, des trois candidatures d'hommes de 18 à 30 ans. Au numéro 1, Nathan Pfund. Au numéro 2, de Julien Clapasson. En numéro 3, Pierre Donato. Voilà, donc le même la même procédure. Je tire cette sphère. Et ça va être numéro 2, Julien Clapasson. Clapasson, c'est bien juste. Et le remplaçant de Julien Clapasson en cas, en cas d'absence, ça va être numéro 3. Pierre Donato. Voilà. Donc, on a en numéro 1, Julien Clapasson et en numéro 2, Pierre Donato. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la catégorie 31 à de 31 ans à 60 ans. Là, nous avons donc euh, 5 candidats hommes et 5 candidats femmes. Pendant que je mets les... Donc les cinq euh, les cinq numéros. Je peux déjà donner l'ordre des dames, des femmes euh, candidates. Euh, C'est tout d'abord Corinne Fouss en numéro 1. Ensuite, Angelina Fernandez. Oh, Alors, je vais prendre un nouveau, une nouvelle. Euh, je crois que j'en ai une autre. Voilà, une deuxième pour remplacer cette petite boule qui s'est brisée. Donc, je recommence avec donc, le numéro 3. Voilà. En numéro 3, en numéro 2. Donc, je reviens sur les dames, les candidatures de femmes de cette tranche d'âge. On a Madame en 1, Corinne Feuss, en 2, Angelina Fernandez, en 3, Stéphanie Delars-Dizeron, en 4, Muriel Janada, et en 5, Rose Simone. Donc, je tire tout de suite. Alors, en 1, ça va être 5. Madame Rose Simone. Et en cas d'absence, c'est numéro 2, Angelina Fernandez. Je, vu vu qu'on en a beaucoup, en cas de double absence, il y aura une troisième personne tirée au sort qui va être... Madame 3. Euh, Stéphanie delars Dizeron. Voilà, donc c'est la troisième personne au cas où les personnes seraient absentes. Pour les hommes, je remets l'ensemble des petites sphères. Voilà. Je mélange mes sphères. Euh, je donne les noms, peut-être avant. C'est en 1, Jonas Pirotte, En 2, Pascal Bontin. En 3, Marc-Olivier Drapel. En 4, Alexandre Favre. Et en 5, Romain Fazan. Alors, je vais... Et je vais prendre cette petite capsule, qui est le numéro 3. Marc-Olivier Drapel en 1, la personne qui va le substituer. En cas d'absence, c'est numéro 4. Peut-être que je vais aussi ouvrir ce numéro 3, il était là. Je n'ai pas montré. Donc, en 1, c'est M. Drapel. En 2, c'est le 4, M. Alexandre Favre. Et aucun de désistement en masse. On va tirer une troisième personne, qui est le numéro 2, Pascal Bontems. Voilà. Donc là, nous, allons, nous avons tiré au sort nos trois différentes catégories jusqu'à 60 ans. Et les 60 ans et plus, nous avons deux candidats qui sont Paulette Devalet et Jean-Pierre Juffert. Et il n'y a pas besoin de tirer au sort parce qu'on n'en a pas plus. Donc ces deux personnes seront membres de l'équipe du rémanagement de la place du marché d'Aigle pour ce concours. Qui a, pris, euh, qui a commencé maintenant, qui va se dérouler sur euh, cinq mois à la l'occasion duquel les quatre équipes auront à deux reprises des dialogues avec le jury pour faire évoluer le projet avant de présenter le projet final. Et c'est dans ce contexte-là que des rencontres de travail, de co-conception vont être réalisées entre les concepteurs et ces quatre aiglons et ces quatre aiglones. Euh, je vous remercie euh, énormément pour avoir candidaté toutes les personnes qui se euh, sont portées candidats, qui ont, qui ont fait le prix de risque, le courage de, de travailler comme ça dans, avec des, des professionnels. Euh, bah, pour les, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être tirées au sort, eh ben, il y aura sûrement d'autres opportunités euh, une fois le concours euh, terminé dans les autres phases de cette, ce réaménagement. Mais je vous remercie infiniment pour votre engagement. Et puis pour les autres, euh, nous vous contacterons au plus vite pour commencer les premières rencontres pour le travail qui va commencer tout soudain. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.